Je vais effectivement vous présenter un sujet concernant la transformation numérique. Donc déjà, merci de, de m'accueillir, je suis très heureux d'être là. J'espère que ma présentation ben, vous plaira, parce qu'elle dénote un petit peu par rapport à, à des sujets universitaires. Euh, ben, J'ai de bonnes nouvelles, si elle ne vous plaît pas, ne vous attraquez pas, ça ne dure qu'une demi-heure. Si elle vous plaît bien, je répondrai à toutes vos questions que vous pourrez me, me poser. Euh, la transformation digitale a deux de niveaux. Une transformation euh, côté purement industriel, euh, et, une, et une transformation côté client qui est en cours chez nous. Mais avant je vais vous présenter un petit peu de Group et plutôt que d'en discuter, un petit film, s'il veut bien se lancer. Voilà. Il n'y a pas le son, mais c'est pas grave. Hein. Donc vous voyez déjà que quand on parle de cuisine Schmitt, ce n'est pas que cuisine Schmitt, puisque vous voyez qu'on fait à la fois de la salle de bain, du dressing et évidemment de la cuisine. Avec de l'aménagement extérieur, vous pouvez aussi acheter des chaises, des tables et tout ce qui concerne la cuisine. Des usines très robotisées, très automatisées, on en reparlera justement tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a peu d'opérations manuelles, on en reparlera tout à l'heure. Avec un réseau de distribution d'à peu près 720 magasins en Europe, sur deux marques phares et uniques qui sont Schmidt et Cuisinella. Un groupe familial, purement familial, alsacien, Et comme euh, la précédente euh, auditrice, euh, Mme Rélier, l'a dit tout à l'heure, on est très, très orienté sur l'humain également. On en reparlera aussi tout à l'heure. On a beau mettre toute la technologie, s'il n'y a pas l'humain derrière, ça ne sert à rien. Ça, c'est un des sites, un des cinq sites alsaciens. Alors, comme dit... Euh, deux marques phares qui sont Schmitt et Cuisinella, euh, de la cuisine, de l'ameublement, du dressing, des salles de bain. Et notre credo, c'est le sur-mesure. On ne se compare pas à des industriels qui font de la série, que je ne citerai pas, mais des Suédois par exemple, que vous connaissez certainement. Nous, le credo, c'est le sur-mesure. Un réseau de distributeurs en Europe, et je ne parle pas de notre John Venture qu'on a en Chine, un premier fabricant français, cinquième fabricant européen et six sites de production en Europe. Alors, six sites de production en Europe, donc cinq, dont cinq en Alsace et en Allemagne, qui n'est pas, finalement pas très loin. Mais, mon rôle dans tout ça, moi je suis directeur technique des systèmes d'information, donc je m'occupe du support utilisateur interne Schmidt Group, des supports informatiques de nos magasins, de l'exploitation du poids de production, important et vous le verrez tout à l'heure, des projets bureautiques. Euh, des projets d'infrastructures, on a deux data centers propres, on utilise le cloud, on utilise des, des hébergements, évidemment le réseau la téléphonie, la sécurité et je suis au service d'une équipe de 40 personnes alors c'est pas une erreur je suis au service d'une équipe de 40 personnes et non l'inverse, et là aussi encore une fois quand, quand on parle de coaching, quand on parle de management c'est hyper important dans des sujets qui sont hyper techniques comme ça donc ce que je vais vous présenter là, c'est dans notre métier de conception, de production et de distribution, c'est les deux transformations numériques et transformations digitales que l'on a mises en place dans nos usines et qu'on est en train de mettre en place dans nos magasins. Vous entendez ou vous voyez certainement dans la presse qu'on parle d'usine 4.0. Euh, moi, j'avoue, je ne sais plus trop si on est en 2.0, à 4.0, à 6.0, euh, parce que ça fait un certain temps qu'on a mis un sein en place euh, et euh, on, a, on est toujours évidemment en évolution par rapport à ça. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, notre credo, c'est le sur-mesure. On fabrique 5000 meubles par jour. 5000 meubles par jour, un meuble n'est évidemment pas le même que le meuble d'à côté. Votre cuisine, c'est votre cuisine, ce n'est pas la même cuisine que votre voisin. Quand on dit du sur-mesure, vous pouvez choisir absolument tous les coloris que vous voulez, mais aussi euh, du sur-mesure en termes de dimensionnement. Euh, on est très comparable au niveau industriel, au niveau de euh, l'automobile. Sauf qu'on a beaucoup plus de combinatoires que l'automobile. L'automobile, vous achetez une bagnole, euh, le châssis, au moins, il est standard. Nous, on n'a pas de standard. Le standard, c'est le millimètre de votre cuisine, de votre propre cuisine. Donc, on a beaucoup plus de combinatoires que l'automobile. Alors, comment euh, fabriquer 5000 meubles uniques, d'une certaine manière par jour, euh, dans, dans, dans nos différentes usines. En fait, les différentes commandes arrivent des magasins et nous avons un configurateur technique qui transforme la commande en données techniques qui soient exploitables par nos outils industriels. Ça veut dire que ce que vous avez vu dans le film, les robots, les commandes numériques, euh, l'automatisme, c'est l'informatique, c'est l'informatique industrielle qui alimente des données, le robot, etc. Donc, ce configurateur technique, par un jeu d'optimisation de, de, de, de, de, de, de planning de livraison, un jeu aussi d'optimisation de queue de chute du bois, etc., par un jeu de. Donc, quand on parlait de batch tout à l'heure, c'est réellement ça toutes les, toutes les nuits qui se passe. Il transforme donc les données de commande en données techniques euh, euh, adaptables euh, et traduisibles par les outils industriels. Donc, quand je dis 5000 meubles par jour, comment ça se passe ben, Vous avez les panneaux qui arrivent en usine. À partir du moment où le panneau est découpé, la pièce devient code barisée et elle est libellée, libellée avec la cuisine de M. Hôtel qui, X jours plus tard, sera livrée à tel endroit. À partir de là, la pièce passe sur un robot. Il y a lecture code à barre. Et le robot reçoit seulement à ce moment-là les données de fabrication. Donc, plutôt que d'avoir des chaînes comme il peut se passer chez notre cousin suédois, avec le plan de perçage toujours au même endroit, une pièce passe à un, et perce, est percée à un endroit, la fois d'après, la pièce d'après est percée à un autre endroit. Donc ça veut dire que l'informatique industrielle traduit ces données et injecte les données en temps réel à la pièce. Alors, vous imaginez bien que, quand je parle des data centers, etc., ça fait un sacré bazar, parce qu'évidemment, un problème informatique... Dix minutes après, j'ai un atelier qui est en panne. Et dix minutes après, l'atelier qui est lui-même euh, producteur pour euh, Laval, euh, bon, donc, donc ça va vite, ça va très très vite. Donc on est évidemment très contraint par rapport à ça, donc on a eu évidemment des plans de fiabilisation de, de l'information par rapport à tout ça. Juste pour vous donner une idée, évidemment, on génère énormément de données par jour, juste pour vous donner une idée sur les 5000 éléments dont je citais tout à l'heure, on a à peu près 100 millions de données par jour. Uniquement pour la fabrication, évidemment. Uniquement pour la fabrication. Donc, comme je le disais tout à l'heure, eh euh, le robot euh, il reçoit ses données en temps réel par l'informatique. Donc, d'une certaine manière, ça nous permet de faire bah, de l'artisanat dans un milieu, dans un monde industriel. Chose que vous, pouviez faire, enfin, que vous pouvez toujours faire chez un artisan du sur-mesure avec ce qu'il vous plaît, bah, nous on fait à peu près la même chose, la même conception au niveau industriel qui nous permet évidemment quand même de réduire les coûts par rapport à un vrai, à un vrai artisan. D'accord C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a plus d'une dizaine d'années, euh, et qu'on est évidemment en constante évolution, notamment au niveau de la, la, de la robotisation. Euh, on a ici, euh, en Alsace, l'usine dans l'ameublement la plus industrialisée, la plus robotisée d'Europe quand même. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore euh, je voulais dire encore un truc, je ne sais plus, au niveau industriel, c'est pas grave. Donc ça, c'était la première transformation côté industriel. On va parler d'une deuxième transformation, c'est la transformation plutôt orientée magasin, plutôt orientée consommateur. Et ça, ça va vous intéresser en à... à... premier titre, parce que les consommateurs, c'est vous. Donc, euh, comment, d'une certaine manière, attirer ce que l'on peut faire depuis votre canapé, depuis votre tablette avec les différents sites web que nous avons, comment attirer le consommateur dans le client et transformer évidemment cette expérience magasin en commande qui viendra s'injecter dans ce qu'on vient de voir là, tout à l'heure. Donc on a une deuxième, deuxième programme de transformation qui est ben Consumer Connect. Ça parle, ça parle bien, comme vous le savez, le consommateur, euh, il prend de plus en plus le pouvoir. Il est hyper connecté, hyper informé, et hyper exigeant. Euh, alors la, la couronne, c'est pas que le pouvoir, c'est nécessairement la royauté. Hein. Il n'est pas roi, nécessairement le client, mais force est de constater qu'il prend quand même le pouvoir de plus en plus. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre les, les réseaux sociaux ou tout y quanti, euh, c'est comme ça, c'est un fait. Donc comment utiliser cet outil pour, encore une fois, transformer l'expérience qu'on peut faire de manière connectée au magasin. C'est en fait l'enjeu de, de ce programme Consumer Connect. Donc tout ce que vous pouvez faire de chez vous, euh, dans votre canapé, depuis votre belle petite tablette, comment à partir de là attirer au niveau du magasin et puis derrière, évidemment, vous faire commander et vous faire acheter tout ce que l'on peut produire. Donc on a composé en fait le parcours client en différentes étapes. La première c'est ben, attirer. Il faut faire venir le, le, le consommateur. La deuxième chose, c'est ben, concevoir. Encore une fois, on est sur de sur-mesure. On a la chance de faire du sur-mesure, donc il y a une conception euh, avec le consommateur sur votre future cuisine. Ensuite, évidemment, c'est vendre, et puis c'est installer avec nos réseaux de poseurs, et après c'est un retour utilisateur. Donc ça veut dire qu'on a schématisé euh, le parcours euh, consommateur avec, comme vous le voyez, euh, des smileys euh, verts, euh, jaunes, euh, rouges, c'est-à-dire qu'on mesure la satisfaction du client, la satisfaction du futur consommateur à chaque étape de transformation. Donc, à partir, encore une fois, de sa tablette sur son canapé, on va transformer ça en commande de, de meubles. Pour répondre à ça, la première chose que l'on a faite, c'est on a refait tout notre site web des, des marques Schmitt et Cuisinella. A partir de ces sites, vous pouvez commencer la conception de votre propre cuisine. Un petit peu comme vous avez les configurateurs automobiles, vous choisissez la couleur, etc. Ben nous, c'est pas que la couleur, enfin, c'est évidemment la couleur, mais c'est aussi encore une fois les dimensions, patati, patata. Donc vous commencez euh, à... Euh, concevoir votre propre cuisine, et à partir de là, ben, vous avez un projet qui commence à prendre forme, et vous avez un projet sur notre site, euh, sur notre site. Derrière, ben, vous pouvez prendre contact, et vous prenez rendez-vous avec un magasin qui se trouve au plus proche de chez vous, ou, ou un autre, et donc vous prenez rendez-vous, et vous allez enfin en magasin. En magasin, il y a tout un parcours de vente, que l'on a complètement refait, il y a 3-4 ans, et qui est un mini ERP, et une aide à la vente pour le vendeur par rapport au questionnement et par rapport au projet du, du consommateur. Avec des aides que l'on est en train de mettre en place pour le moment, style des lunettes 3D, vous pouvez, euh, à partir du moment où la conception de la cuisine est faite, vous pouvez voir votre cuisine en 3D, virtuellement, évidemment, dans le magasin. Donc Vous pouvez, vous pouvez déjà vous faire une, une idée de conception dans votre propre, dans votre propre cuisine. Ensuite, évidemment, ben, c'est la vente, donc c'est la, la, la commande. Alors la commande, ben, elle sera injectée par le mécanisme que l'on a vu tout à l'heure. Et derrière, c'est euh, assurer la traçabilité jusqu'à la pose de la cuisine. Le dernier acte que l'on a avec le consommateur, c'est j'ai la cuisine, elle est livrée, elle est posée. Et ce n'est pas vous qui la posez, c'est évidemment un poseur professionnel qui vient vous la poser. Et donc derrière, il y a signature, réception, euh, évidemment dématérialisée, évidemment signature électronique et qui remonte. Donc on a essayé, enfin on n'a pas essayé, on a schématisé ce circuit ce circuit un petit peu en huit, mais huit c'est un petit peu le signe infini. Pourquoi le signe infini C'est que ben vous voyez, on a la pré-vente avec toute l'expérience le, le, sur le web que vous pouvez faire, on a l'avant-vente, ben vous arrivez en magasin et on commence à concevoir votre cuisine, et puis on vend et puis on installe. Euh, L'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que vous avez acheté votre cuisine, vous serez forcément intéressé par une salle de bain. Et puis après la salle de bain, vous serez forcément intéressé par le dressing, et puis le placard, et puis etc. Et au bout de 8-10 ans, votre cuisine, elle sera plus très jolie, donc vous reviendrez. Et donc voilà, c'est un petit peu ce cycle qu'on va essayer de, de, de faire avec nos différents, les différents clients. Donc, c'est fidéliser, d'une certaine manière, l'acte de, de, de, de vente. C'est pas dire, euh, ok, j'ai vendu, je suis content. Non, non c'est quelque part, c'est la transformation numérique qui nous permettra de faire ça, avec tout l'historique, évidemment, des différents documents. Donc, c'est pour ça c'est un, éter, un éternel recommencement. Ça, ça concerne la partie, je dirais, euh, un petit peu technique. Euh, et la partie qu'on a vue tout à l'heure au niveau industriel, c'est assez, assez technique. Euh, c'est pas tout, si ça s'arrêtait là, ce serait simple, enfin simple, bien conçu techniquement, mais assez simple. Euh, ce genre de projet se fait par un acte de changement, il y a du change derrière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les magasins, euh, ce sont des concessionnaires, ce sont leurs propres patrons. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi chez eux, c'est vraiment chez eux. Nous on n'est là que pour proposer des choses, et pour euh, essayer évidemment de vendre avec eux plus de, plus de cuisine. Donc ça veut dire qu'il y a toute un, une animation autour du réseau que l'on que, que a mis en place et qui s'accentue d'année de, de, en année. Je vous donne un exemple, euh, quand on rentre en magasin, on est en train de mettre des antennes wifi dans tous les, dans tous les magasins. Pourquoi Parce que quand vous arrivez, vous allez pouvoir montrer votre projet euh, où euh, vos enfants allaient euh, jouer sur euh, enfin, pendant, que vous, pendant que vous commandez la cuisine. Donc on est en train de mettre en place tous les des access points sur nos magasins et on a deux ans pour euh, équiper tous les magasins en Wi-Fi sur nos, 700, sur, sur nos 720 magasins. Donc ça veut dire qu'on a du change par rapport à ça. Avant, c'était un petit peu séparé. Vous voyez bien, data euh, qui nous était propre, chez de groupe, euh, et il y avait le data, ben, les data du réseau concessionnaire qui avait son petit serveur dans un coin. Donc maintenant, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une collaboration euh, binivoque par rapport à tout ça. On est en train de uniformiser euh, les données et avoir les échanges de données. Quand on s'inscrit sur le site web, ben, vous avez déjà une inscription. On partage cette information avec le futur magasin, évidemment, et vice versa, évidemment, au niveau de la commande. Donc ça veut dire qu'il y a tout un change, il y a tout un, un, un, un process de changement avec nos concessionnaires aussi. Ce qui, évidemment, n'est pas simple, parce que quand on parle de l'humain, forcément, derrière, il y, a, il y en a qui sont pour et qui viennent, il y en a qui sont un petit peu plus réticents. Par contre, tout le monde va y aller. Par rapport à ça, notre, ma, enfin, notre vision du magasin de demain c'est quoi euh, on peut très bien imaginer que tout va se faire par le web. C'est possible. Dans notre conception, vous le sentez, c'est conception du sur-mesure. On doit forcément, à un moment donné, avoir une relation avec le consommateur. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une conception qui est mutuelle. Et on a quand même un savoir-faire, le vendeur, c'est un savoir-faire aussi euh, de conception. Vous pouvez faire des erreurs de conception, lui, il, il pourra rectifier tout ça. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, la, la technologie n'est qu'une assistance par rapport à tout ça. C'est pas le cœur du bazar, c'est l'assistance, c'est l'assistance technique. Euh, et l'assistance, c'est quoi C'est équipé de tablettes, équipé de lunettes 3D. Euh, on peut même imaginer, euh, ajouter de l'émotionnel quand... Euh, une, un, un, un consommateur regarde une cuisine un petit peu plus longtemps et commence à y avoir des outils d'intelligence artificielle qui permettent de traduire ça en disant Ah, il est intéressé, on va peut-être déjà lui proposer ça. Bon, il y a tout un, un, toute un, une série de choses qui vont pouvoir arriver. Mais en tout cas, notre concept pour l'instant, c'est l'humain qui doit rester au centre et donc passer par nos concessionnaires. Dit autrement, et j'en terminerai. Par là, euh, on a une passion commune euh, chez Chemin Group, euh, c'est euh, le plaisir à la fois des collaborateurs, mais le plaisir des clients. La transformation numérique dont, on vient, dont je viens de parler, à la, à la fois au niveau industriel, qui nous permet de faire de l'artisanat dans l'industrie, et la transformation digitale au niveau des clients, en fait, facilite cet échange-là, ne remplace pas cet échange, mais facilite l'échange de la relation, quelque part, que l'on veut garder avec nos concessionnaires et avec évidemment avec nos clients. Donc ces deux transformations-là sont complètement complémentaires et complètement en adéquation, évidemment, avec notre volonté de cette relation client par rapport à nos, euh, par rapport à nos, à nos magasins. Euh, dans le même ordre d'idées, vous avez vu les, les robots. Les robots viennent faciliter les différents métiers du, des ouvriers. Ils ne vient pas supplanter ni remplacer le, le métier. Mais évidemment, le, le métier du l'ouvrier change. C'est aussi du change par rapport à ça. Donc, ce n'est pas supplanter, c'est aider à. Voilà. Hier, on avait une matinée sur le RGPD un an après. Vu que les, les concessionnaires, c'est en fait d'autres sociétés, est-ce que vous n'avez pas eu, pour reprendre tes termes, un petit bazar avec le RGPD sur les, la question des, des données personnelles bah Déjà, le, le, le petit bazar en interne, non, parce qu'on s'y était mis un petit peu avant, donc on, est, on est au plein dedans. On n'a évidemment pas encore tout à fait fini. Par contre, euh, nous, notre rôle par rapport à ça, c'est que les concessionnaires doivent avoir leurs propres euh, normes RGPD. Nous, on, on, on, ne, on ne se supplante pas à leurs euh, normes RGPD. Par contre, on les aide à se mettre en norme par rapport à ça. Mais c'est pas nous, on n'est pas propriétaires, disons, de leurs de, de leur données. Par contre, on les aide, évidemment, pour s'y pour, pour, pour mettre. Et euh, est-ce que vous avez un mécanisme de remontée Parce que j'imagine que les concessionnaires, ils vous remontent des demandes d'amélioration, des demandes d'innovation. Comment vous gérez ça euh... Bon, alors je vais dire ça un peu égoïstement, parce que bon, nous, l'université, c'est pas qu'on n'a pas des concessionnaires, mais on a des composantes qui sont assez dans l'université assez indépendantes. Et euh, on a parfois des informaticiens locaux aussi, qui peuvent être assez indépendants. Et c'est assez difficile de capter euh, les besoins émergents que, euh, qu peut, qui peuvent venir du terrain. Euh, comment, comment vous gérez ça alors, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs niveaux. Déjà, euh, on a un niveau stratégique, où il y a quelques euh, patrons de magasins qui sont dans euh, la stratégie du groupe. Avec des membres du comité de direction, il y a une stratégie commune d'une certaine manière. Ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau stratégie à plan à plan 4-5 ans. Deuxième niveau, on a ce qu'on appelle des groupes de progrès, c'est-à-dire que les magasins se réunissent par région et il y a des intervenants, des chemins de groupe qui, qui vont pour écouter un petit, peu, un petit peu ce qui se passe et donc il y a déjà aussi une remontée par rapport à ça. Troisième niveau, concernant les évolutions des systèmes d'information en magasin. Euh, on a un club d'utilisateurs euh, et on se réunit tous les trois mois pour ben, prendre encore une fois les, la température et les, et les nouveautés. Et quatrième niveau, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est support euh, utilisateur de nos, de nos magasins. Donc via ce biais-là, ils peuvent aussi évidemment nous envoyer des, des mails. Donc on a quand même quatre niveaux euh, où euh, ben, à chaque, chaque niveau peut remonter des informations par rapport à ça. Oui, je voulais savoir, euh, là donc vous avez une grosse expérience par rapport à l'expérience enfin, utilisateur. Euh, là, une cuisine ne ça, ça vit pas non plus tout seul, il enfin, y a, y a, y a de, je ne sais pas, de la vaisselle, etc. Est-ce qu'il y a des partenariats avec, euh, est-ce que ces données-là vous sont utilisées, enfin, transmises, partagées, etc. Quoi. Alors, il y a effectivement, on a du partenariat avec certains constructeurs d'électroménagers, et ça fait partie de la, de la conception et de l'intégration du projet global. C'est-à-dire que quand on vend une cuisine, on vend une cuisine équipée. Équipés d'électroménagers. On a évidemment dans le catalogue quelques constructeurs plutôt, plutôt que d'autres. Évidemment, on a des partenariats privilégiés. Euh, une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, mais euh, je parlais de 5000 meubles par jour. Euh, ce sont des meubles montés qui sortent de, de, des usines. On n'a pas de kit. cest à dire que c'est vraiment du monté. Et donc, le, le rôle du poseur à la fin, c'est effectivement d'assembler ces différents euh, meubles avec l'électroménager, les hôtes, l'éclairage, etc. Ouais. Ouais, là, je pensais aussi à de, de l'équipement qui va venir dans la cuisine. Est-ce qu'il est qu y a un système de suggestion, éventuellement, euh, avec cette cuisine-là, euh, tel type de vaisselle irait bien quoi. Alors, vaisselle, on ne vend pas encore. Une vase, on ne vend pas encore. Mais, table, oui, euh, chaise, oui. Par contre, c'est tout à fait pertinent. On a, on a des sujets de réflexion pour pouvoir continuer, sur base de catalogue, à vendre tout ça. Et non pas vendre, ce n'est pas l'intérêt du concessionnaire, ce n'est pas l'intérêt du vendeur, lui, il est là pour vendre des cuisines. Par contre, l'intérêt, c'est toujours, par les sites web, de pouvoir attirer le maximum de choses. Et je vois une chaise, à la limite, une chaise, c'est rien. Par contre, il s'intéresse à la chaise, il s'intéresse peut-être à la cuisine. Et c'est par ce biais-là, plus on vend pour, sur, le, sur le web, plus on attirera les personnes euh, en magasin. Ça, c'est effectivement euh, des réflexions qu'ils ont en cours Oui, oui bonjour. Est-ce que vous avez des notions de cuisine connectée Est-ce qu'il y a des choses de genre là Avec euh, Et quels services sont offerts à travers ces cuisines connectées Alors, euh, j'en ai parlé effectivement au niveau euh, industrie, où on a euh, l'IoT qui commence à arriver dans nos, dans nos industries pour faire de la maintenance préventive par exemple, ou de l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance préventive. Au niveau de la cuisine, euh, bien sûr aussi, il y, a des, il y a des réflexions par rapport à ça, c'est à partir du moment où on a les éléments de cuisine, euh, vous levez vos, vos volets, euh, rien n'empêche de commencer à mettre le café en route quoi. Donc, effectivement, on a ce genre de réflexion et d'équiper l'électroménager, d'équiper nos meubles de cuisine avec de l'IoT. Euh, exemple, on sait que nos charnières durent je ne sais pas combien de, de, de millions de, de fois. Bon, ben, au bout de 990 000 par euh, cycle, ben, ce serait peut-être faire de, de la maintenance préventive. Donc, oui, on a, on a effectivement de la cuisine, enfin, des, des IoT, euh, ou bien de, la, de des réflexions concernant la cuisine connectée, euh, et ça, derrière, euh, la difficulté, ça va être de, de voir où est le périmètre, parce que on peut s'arrêter où après Il y a toute la maison quoi, équipée. Bonsoir. Merci pour cette présentation du processus industriel. Si on revient un peu au, au niveau du système d'information, euh, comment est-ce que vous l'avez bâti je ne parle, parle pas des bien entendu des contrôles des contrôle process robotiques. Et notamment, est-ce que vous êtes sur des applications développées en propre Est-ce que vous êtes sur du logiciel Et comment vous avez fait en sorte que tout ça puisse communiquer, puisse s'échanger de l'information Est-ce que la facturation est liée dans le processus avec contrôle programme, etc. Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que vous l'avez vu Alors. Euh je vous parle d'un temps que les jeunes informaticiens, nous ne pourront peut-être pas connaître, mais tout ça pour dire que je parlais de l'usine 2.0, 4.0, je ne sais pas où on se situe, parce que le processus industriel tel que vous l'avez vu là, ça date de plus de 20 ans. C'est-à-dire que le configurateur technique a une conception depuis plus de 20 ans. Après, on l'a modernisé, euh, on ne tombe plus nécessairement sur des anciennes machines informatiques, évidemment, mais la conception, elle date depuis plus de 20 ans. Euh, et ça, si vous voulez, c'est ben, le génie, d'une certaine manière, euh, du, du, du patron, euh, Monsieur, monsieur Schmidt, qui, qui, a, qui, a, qui a quelque part conçu ça, Monsieur Lesgen, pardon, qui a conçu ça. Euh, avec, évidemment, euh, les informaticiens qui ont ben, con, enfin, contrôlé, fait pardon, le configurateur technique de euh, « je, je transforme la commande, encore une fois, en composant informatique euh, pour les automates, etc. » Et ça, c'est ben, par jeu, disons, de décomposition du flux de fabrication. Et donc, euh, les éléments, disons, de cuisine avec les, les dimensions, etc., ben, à un moment donné, sont décomposés par rapport à ça. Mais c'est une expérience qui n'est pas venue comme ça. Elle a 20 ans, cette expérience-là. Moi, je suis à, arrivé chez Schmitt il y a, il y a 12 ans, mais j'étais en société de service avant, il y a 25 ans. Euh, J'ai connu ça il y a 25 ans, si vous voulez. Euh, là, c'est juste l'adaptation que l'on a fait par rapport à la robotisation, mais le concept est resté le même. Alors, ne me demandez pas comment est né ça, j étais, si j'étais né, mais étais pas, je n'étais euh, pas schmittien, donc j'ai pas l'essence même, mais tout ce que je sais, c'est que c'est ce cœur là de configurateur technique qui est là. Alors, par rapport à ça, on a des outils internes, on a SAP par exemple, qui n'est pas dans la configuration technique, mais on a SAP, euh, et on se base en général sur des progiciels du marché. Par contre, on est resté quand même très sur mesure. Parce qu'on est sur mesure. On a la fabrication sur mesure. Donc il est très difficile de trouver des outils du marché ben, qui puissent nous coller à la peau. Et ça paye, oui, pour des tâches, entre guillemets, administratives, mais le configurateur technique, on va avoir du mal. Et donc on est en train, de, de, de, évidemment, d'y songer de, et de le transformer par rapport à ça. Et pour répondre à vos, votre question également sur le développement interne ou pas, euh, évidemment. On a beaucoup de développement interne, mais on s'aide de sociétés, euh, des partenaires extérieurs, bien entendu. Sinon, au niveau de la direction informatique, on sera un petit, peu, un petit peu nombreux. Donc on essaye de répartir, évidemment, tout en gardant la valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée, et l'expertise de, par exemple, ce configurateur-là en interne Schmitt.